Nous allons bientôt manquer d'eau, ce présage de l'écologiste René Dumont en 1974 est désormais réalité, une violente réalité en grande partie causée par la crise climatique et la pollution. L'inaction est impensable alors même que la communauté internationale a consacré le droit à l'eau comme un droit humain. L'eau n'est pas un produit de consommation comme les autres dont on peut faire commerce. Refusons que toute activité industrielle ou agricole compromette l'accès à l'eau dans les États tiers. Aucune entreprise européenne ne doit concourir à ces activités et nous devons être vigilants quant à l'impact de nos accords commerciaux sur l'eau. La reconnaissance internationale de crimes d'écocide est un levier de lutte essentiel pour protéger le droit à l'eau. C'est pourquoi j'appelle mes collègues à voter ce rapport qui reconnaît ces éléments en l'état. Chers collègues, L'arrivée de l'eau en bourse en 2020 est une des dernières aberrations d'un système en faillite relevant la barre pour la planète et pour le droit.